Bonjour Alors, vous n'êtes pas sans savoir, à mon avis, qu'en ce moment, il y a un petit virus qui traîne. Donc, chez Atolaist, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait pour euh, essayer de limiter cette propagation et que nos clients soient en toute sécurité Eh bien, vous connaissez ces appareils. Vous savez qu'on vous met sur le visage comme ça, pour prendre les mesures systématiquement. Après chaque utilisation, on les nettoie avec des petites lingettes, comme ça, Hop. voilà, on les nettoie. Ce sont des lingettes à usage professionnel euh, qui luttent contre toutes les bactéries, ces fongicides et contre tous les virus, virucides. Voilà, on nettoie également toutes les lunettes après essayage. Vous essayez une paire de lunettes, elle est mise de côté et on nettoie branches, monture, tout, tout, tout. Il y a aussi une question d'hygiène, hein, et ça on le faisait déjà depuis un moment. Mais là, on accentue encore le procédé, puisqu'il euh, faut vraiment que vous soyez vous en sécurité quand vous voulez. L'avantage aussi du magasin Atoll de Istres, ben, c'est que vous n'avez pas besoin d'entrer dans la galerie marchande, vous n'avez pas besoin de rencontrer beaucoup de monde. Vous rentrez directement dans le magasin en se gardant à côté, il y a un grand parking. Donc voilà, tout est fait pour votre sécurité. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ah ben je vous vois mieux, chez Atoll Allez, au revoir.